Je rends grâce à Dieu pour cette occasion solennelle qu'il nous accorde de pouvoir consacrer un temps pour l'intercession parce que nous devons crier à Dieu, lui soumettre nos fardeaux, nos problèmes et surtout lui parler de la situation que nous traversons. Et pour cela, je voudrais proposer un passage biblique juste pour une exhortation avant de passer à la prière. Alors, le passage biblique se trouve dans Matthieu chapitre 8, le verset 28. Matthieu chapitre 8, le verset 28, nous lisons. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniers, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Il était si furieux que personne n'osait passer. Par là, que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais intituler cette exhortation « Voir au-delà du, au du physique ». Voir au-delà du physique. Il y a une scène qui s'est produite sur la voie des gadarnériens. Heureusement que Jésus était là et c'est lui qui a permis de voir, que c'est lui qui a permis aux gens de, de, de, de voir, de comprendre qu'il y avait autre chose que le physique, il y avait autre chose que ces deux personnes qu'il voyait. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait deux personnes dans les sépulcre et ils restent là, ils sont là, ils mangent là, ils dorment là, mais il arrive de temps en temps de venir couper la route et d'en empêcher les gens de passer, d'empêcher les gens de faire leur activité normalement. Mais ces deux personnes étaient possédées et à cause de la possession, ils étaient furieux si bien que si quelqu'un s'approchait d'eux, ils pouvaient le dévorer. Donc ils barraient ainsi la route, empêchant la population de vaquer aux activités habituelles. Et Jésus, quand il a vu cette situation pour délivrer le peuple gadanérien, il a procédé à une délivrance. Il a menacé ces démons de libérer les corps. Et c'est ainsi que les deux personnes sont redevenues et des personnes normales et ils sont délivrés et le peuple a pu reprendre ses activités. Il y a quelque chose qui se passe actuellement dans notre monde, dans notre pays, c'est la question du coronavirus. Je voudrais que nous voyons au-delà du physique, au-delà de ce qui nous est présenté, au-delà de ce que nous lisons, au-delà de ce que nous constatons. Parce que nous avons un monde spirituel et un monde physique. Nous savons que Dieu est le créateur du monde. Et la Bible nous a dit que le diable qui au départ était Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Il veut aller contre Dieu mais il a été précipité sur cette terre. Et à partir de là, il est devenu l'ennemi de Dieu. Et comme il est devenu l'ennemi de Dieu, ne pouvant rien faire contre Dieu, il s'attaque à sa création, il s'attaque à sa créature, il s'attaque à ses enfants. Et il nous empêche de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, est-ce que nous avons la liberté de circuler? Nous sommes obligés, pour notre sécurité, pour ne pas être contaminés, de rester dans nos maisons. Mais je voudrais que nous voyons au-delà de ce physique, au-delà de ce qui est dit, la main invisible de l'ennemi, et c'est sur ça que nous allons intercéder tout à l'heure, la main de l'ennemi, la main des démons qui ne veulent pas la liberté de l'homme, qui ne veulent pas que nous soyons libres pour adorer Dieu, et comme cela se doit, aujourd'hui, nous n'avons plus la liberté d'aller dans nos cultes. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, mais c'est la main invisible de l'ennemi à cause de cette maladie. Parce que pour notre sécurité même, nous sommes obligés de rester à la maison. Donc, nous devons prier et chasser tous les démons qui manipule des maladies, qui manipule des infections, qui manipule le, le coronavirus. Nous allons paralyser cette main invisible jusqu'à la racine et proclamer la libération des personnes et demander que Dieu libère les voies, que Dieu libère les routes pour que nous puissions reprendre nos activités correctement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour la prière, je voudrais utiliser la formule de bénédiction de Nombre chapitre 6 verset 22 à 27. Nombre chapitre 6 verset 22 à 27 qui dit L'éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz.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 béniré. Amen. En ce moment où nous voulons prier pour le monde entier, nous voulons prier pour chaque continent, nous voulons prier pour le continent africain, nous voulons prier pour notre pays, le Bénin, je voudrais exercer l'autorité qui m'a été donnée à travers ce passage en tant que serviteur de Dieu. J'ai ce pouvoir de Placez le nom de l'éternel sur le peuple béninois, sur chaque citoyen du Bénin, sur, sur chaque maison. Et demandez que Dieu bénisse la maison, demandez que Dieu bénisse chaque individu, demandez que Dieu bénisse chaque responsable. C'est Dieu qui me donne ce pouvoir. Et le Seigneur dit, c'est ainsi que je mettrai son nom sur les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ici, c'est les enfants de Dieu, c'est le peuple béninois. Béninois, c'est toute notre population et en ce moment, je place le nom de l'éternel des armées sur le Bénin, je place le nom de l'éternel des armées sur notre continent l'Afrique, je place le nom de l'éternel des armées sur le monde entier, sur tous les continents, je place le nom de l'éternel des armées sur tous les êtres humains, Bam! Tout se trouve maintenant. Je demande que Dieu bénisse chaque être humain. Je demande que Dieu accorde la paix à chaque personne. Je demande que Dieu protège chaque personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où chacun de nous se trouve maintenant. Quel que soit le problème, ceux qui ont des problèmes de santé atteint par le coronavirus, je place le nom de l'éternel des armées sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame que cette, euh, ce virus-là meurt jusqu'à la racine. Et comme l'avons dit dans l'exhortation tout à l'heure, la main invisible qui a Paralyser le monde entier, la main invisible qui a secoué les grandes puissances, la main démoniaque qui a déboussolé le système mondial. Je paralyse cette main invisible parce qu'il est écrit dans la parole que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, que les œuvres de l'ennemi soient détruites complètement dans le nom de Jésus de Nazareth, que les œuvres de la contagion, de la contamination, que les œuvres de ce virus soit neutralisé dans le nom de Jésus de Nazareth je mets le sang de Jésus sur chaque maison je mets le sang de Jésus sur chaque pays je mets le sang de Jésus sur chaque continent au nom de Jésus de Nazareth je prie pour créer la protection la protection des vies humaines la protection des biens la protection de toute l'humanité parce que Dieu est l'auteur de la vie Dieu a créé le monde le monde lui appartient le le monde n'appartient pas aux démons, le monde n'appartient pas au mauvais esprit. le monde n'appartient pas à Lucifer. Lucifer est vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est ça la Pâque, la résurrection de Jésus que nous avons célébrée. Que le nom de Dieu soit glorifié partout où vous êtes, recevez la paix du Seigneur, recevez la grâce du Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.